Seigneur, tu te tenais à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur Jésus. Tu te tenais à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur Jésus. Instants, oh oh, depuis tous ces instants Tous ces instants Depuis tous ces instants Instants, depuis, tous ces instants, depuis tous ces instants Depuis tous ces instants Depuis tous ces instants Oui j'irai dans ce monde Oui j'irai dans ce monde oui, Je manquais à ton appel Je manquais à ton appel Mais tu te tenais à la porte. Depuis tous ces instants, ces instants, tous ces instants Depuis tous ces instants, tous ces instants Tu es venu à ma porte pour rouler la pierre, la pierre Pour que je sois délivré de toutes mes barrières pierre, Tu as inscrit sur mon cœur je suis ta bannière Et la que de toutes les manières, manières pierre, Tu ne ferais plus marcher. Ah Donner vie à mon âme Soufflez sur oui, mes ossements morts Et délivré des flammes Car tu as Alors entendu mes larmes Oui je réponds, appel, je, werk, je réponds à ton appel Aujourd'hui je non. réponds oui. à ton appel Tu dois frapper à la porte de mon cœur À la porte de mon cœur À la porte de mon cœur Jésus et à, la coeur, à, la coeur, la et à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, à la porte de mon cœur, Yeshua. Oh. Hey, hey. Depuis tous ces instants, oh. depuis tous ces instants, oh. depuis tous ces instants, oh. tu étais là, oh. depuis tous ces instants, oh. tu étais là, oh. tous ces instants. Sans toi Seigneur Jusqu'à ce que je trouve mon cœur Et tu m'as dit maintenant c'est l'heure Mon fils entre à la maison Comment ai-je pu te décevoir autant Comment ai-je fait pour perdre tout ce temps